Alors du coup, déjà, excusez-nous d'avoir chamboulé un petit peu notre programme de dernière minute, euh, mais je pensais que enfin, on a pensé qu'il était important quand même d'aborder le sujet avec vous. Donc, la question de Drive s'est posée euh, on va dire, euh, ces dernières semaines et c'est Languidic qui avait été la, la, la première en fait, à, à lancer le sujet sur la liste. Euh, du coup, on a voulu commencer à spécifier euh, lundi. Euh, juste la fille, juste euh, avec l'équipe de développement, on a eu bien du mal. Euh, du coup, c'est l'occasion aussi de remercier bah, du coup, les, les bibliothèques qui ont voulu bien participer en catastrophe lundi après-midi à des spécifications communes. Donc, on a eu quatre bibliothèques qui ont bien voulu jouer le jeu de, de, de travailler un petit peu avec nous sur comment monter un petit peu ce module-là. Euh, donc, il y a eu euh, trois réseaux et euh, une bibliothèque seule. Euh, et euh, du coup, on a retravaillé en interne après mardi matin pour euh, finaliser un petit peu les, les specs. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui… Euh, en gros, je ne peux pas vous montrer un module qui fonctionne, puisque du coup, on a commencé le développement que hier, Donc, je ne peux rien vous montrer qui fonctionne. Ce que je vais vous montrer, c'est par rapport à l'interface qui existe déjà, un petit peu comment nous, on a choisi de faire fonctionner ce module de gestion du drive. Alors, on avait quelques contraintes. Alors, déjà, il y a une contrainte de temps, ça veut dire qu'il faudrait qu'on essaye de développer le module le plus vite possible pour, euh, bah, pour qu'il soit livré le plus vite possible pour vous. Et on a une deuxième contrainte, c'est que Bokeh il est compatible avec euh, plein de SIGB et on ne voulait pas en fait, privilégier euh, les utilisateurs de tel ou tel SIGB. Ça veut dire qu'en fait, notre module il va être complètement... Euh, désynchroniser des SIGB alors désynchroniser, ce n'est pas le bon mot, mais on va dire qu'il n'y a pas de fonctionnement lié au SIGB ça veut dire qu'on garantit que le module il va être compatible avec tous les utilisateurs de Bokeh, que ce soit euh, euh, Nanook, Koa, euh, Orphée, euh, Desmart, etc., etc. Donc, pour que ça fonctionne comme ça, euh, bah, du coup, on a quand même essayé d'alléger au maximum euh, le fonctionnement déjà pour pas que ça soit une usine à gaz et, euh, et que du coup euh, avec ces contraintes de SIGB, que ça puisse convenir euh, de manière euh, enfin, voilà, que ça soit le plus communautaire possible. Eh, Excuse-moi euh, Jean-Christophe est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort Là, Ça va mieux ouais merci. Euh, du coup je ne sais plus où j'en suis. Si <rire> Euh, donc, on a fait quand même, par, parmi les, les, les questions qui avaient été soulevées par les bibliothèques euh, lundi après-midi, il y a forcément des choses sur lesquelles on ne pourra pas aller euh, vraiment en profondeur sur le module, notamment sur certaines règles de gestion. D'accord. Donc, Au fur et à mesure que je vais montrer un petit peu comment on pense euh, mettre en place ce module, euh, je vous dirai en fait quelles en sont les limites Enfin, quelles sont les règles de gestion qu'on a préféré évacuer pour éviter de, un, de faire une usine à gaz et effectivement d'être lié à certains SIGB. Alors, du coup, je veux commencer déjà pour vous montrer comment on va pouvoir activer ce module. Alors, déjà, comme d'habitude, je pense qu'on va mettre une variable. On pourra activer le module Drive. D'accord Bon, elle n'existe pas encore. Une fois que cette variable sera activée, on va pouvoir aller dans les fiches bibliothèques parce que du coup, on prévoit que ce fonctionnement euh, puisse être activé euh, sur les réseaux bibliothèque par bibliothèque. D'accord euh, Du coup... de données pour vous faire la démo, merci Dol. Si je veux l'activer par exemple sur la bibliothèque de l'Hôtel Dieu, donc dans les fiches bibliothèques, vous avez déjà l'habitude d'utiliser ces fiches pour différentes raisons, notamment pour le planning des ouvertures. On a un onglet configuration et dans cet onglet configuration on va rajouter une case à cocher mode drive où on n'a pas encore statué sur l'appellation mais il y aura une case à cocher pour activer la fonction drive. Une fois que cette fonction va être activée au niveau d'une bibliothèque, on va avoir un petit picto qui va apparaître à côté de celui-ci, à côté de la planification des ouvertures pour avoir un module similaire à la planification des ouvertures. D'accord Donc là, je vais vous montrer la planification des ouvertures. Ça vous connaissez déjà. Donc on va avoir un petit onglet dédié au drive. Donc il va y avoir déjà deux scénarios de base, soit je le renseigne et auquel cas, bah, du coup, Bokeh il va prendre en compte les heures d'ouverture du drive en fonction de ce que je vais renseigner. Si je le renseigne pas, il va prendre par défaut les plages d'ouverture comme étant les plages d'ouverture spécifiques au drive. D'accord. Ce qu'il va y avoir en plus dans la définition des plages d'ouverture pour le drive uniquement, si je prends par exemple, ça va fonctionner exactement de la même manière, on va pouvoir... Rajouter les jours euh, exactement. Donc ça va ressembler à ça. D'accord Donc on va pouvoir dire que tous les samedis euh, en matinée, ça va être ouvert de telle heure à telle heure et l'après-midi de telle heure à telle heure. Donc jusque-là, rien ne change. Ce qui va changer, c'est qu'en face, on va pouvoir mettre un nombre de personnes euh, acceptées sur ce créneau-là. Donc, Par exemple, ici, je prends le, le créneau de 10h à 12h, ça me fait un créneau de 2h. Si je dis que je veux qu'on autorise 20 personnes sur ce créneau-là, ça veut dire que Bokeh, okay, alors ça, c'est une contrainte qu'on va vous rajouter parce que pour le moment, on euh, ne voulait pas euh, vous laisser le choix des tranches horaires pour qu'ils puissent réserver le truc. Ça veut dire qu'on va fonctionner sur des créneaux d'un quart d'heure. C'est ce qui nous a paru le plus, euh, le plus logique enfin, le plus fonctionnel pour une version 1. D'accord Donc, encore une fois, le module, il va être évolutif. Il va évoluer dans le temps, mais l'objectif, c'est de vous livrer quelque chose de fonctionnel le plus vite possible. Donc, en face de ce créneau, je vais pouvoir mettre le nombre de personnes. D'accord Donc, c'est lié à une bibliothèque, à un jour particulier. Ça veut dire qu'en fonction... Euh, bah, des présences de personnel en fait sur des créneaux de deux heures euh, vous pourrez dire bah, aujourd'hui on est quatre euh, au drive on pourra en, en réceptionner 40 etc etc donc là on va dire par exemple si on est sur 20 c'est à dire sur 120 minutes d'ouverture du créneau euh, 120 divisé par 20 ça nous fait des créneaux de six minutes par personne alors du coup on veut pas travailler sur des créneaux euh, euh, de six minutes c'est pour ça qu'on va tout ramener à un quart d'heure donc sur ce calcul de 20 personnes, sur 15 minutes, si on fait 6 minutes plus 6 minutes, 12, plus 6, 18, et on va arrondir en haut pour le quart d'heure. Ça veut dire qu'on va définir que si on met 20 personnes sur un créneau de 2 heures, on va autoriser 3 rendez-vous sur un créneau de 15 minutes. Tout ça, ça va se calculer de manière automatique la seule chose que vous, vous aurez à renseigner, c'est le nombre de personnes sur les plages. Donc ça, c'est pour la partie configuration. Alors, je, veux peut je peux peut-être prendre une série de questions euh, déjà sur cette première partie. Euh, pour l'instant, euh, il n'y en a pas. Il n'y en a euh, pas. Ça semble vraiment clair tout ce que tu dis donc <rire> voilà c'est confirmé c'est très clair <rire> alors du coup maintenant l'expérience utilisateur c'est là le morceau le plus compliqué alors hop je vais revenir à la page d'accueil j'ai pris doll parce que comme leur site il existe en bokeh actuel et il y a une préparation en version hop là pourquoi il marche pas Voilà. Du coup, la médiation quand même sur le drive, en fait, on va vous laisser euh, faire. Hein. En fait, ça veut dire que vous aurez vos grands diaporamas, vos agendas, enfin tout ce qui vous sert de médiation sur la page d'accueil pour indiquer qu'il y a un mode drive. Euh, le fonctionnement de la réservation, il ne va pas changer pour l'usager. Donc si euh, mon exemple, je suis usager, donc je suis connecté comme Émilie je suis usager, je vais pouvoir dire, euh, je veux l'adresse Colombani. Donc, le système de réservation va être le même. D'accord Donc, j'ai ma liste de bibliothèques, les disponibilités, etc. etc. et toujours mon petit bouton réserver. D'accord Donc, comme là, Adol, en fait, c'est un réseau avec euh, bah, des navettes et des choses comme ça, on n'a pas pris en compte le fait que vous utilisiez toujours des navettes ou pas. Euh, quand j'ai préparé la démo de tout à l'heure, j'ai vu que dans l'aspect d'origine, je vais la mettre à jour parce qu'ici, ce qu'il faudrait qu'on rajoute, donc je l'ai noté, c'est qu'on puisse avoir un petit filtre euh, possibilité de drive ou je ne sais pas quoi pour qu'on puisse recharger cette liste qui est envoyée par le SIGB actuellement, qu'on puisse recharger cette liste en donnant la possibilité à l'usager de, de choisir qu'un site de retrait qui est disponible en mode drive. Voilà. Donc, quand je vais faire ma réservation, je vais pouvoir choisir que je veux que les sites en mode drive. Alors, pour le moment, le fait qu'on qu qu coche une case site en mode drive, ça va juste mettre à jour les filtres, à terme, pour les bibliothèques qui voudraient fonctionner en mode mixte après un déconfinement total, parce que j'imagine que c'est peut-être une fonction qui pourra peut-être se garder dans le temps, euh, on pourra peut-être s'en servir pour indiquer le mode de réservation euh, que l'usager que a choisi. Pour le moment, on va s'en servir juste pour filtrer. bon Je valide pas la réservation, mais en fait… Ça va valider la réservation, ça va la renseigner dans sa fiche lecteur. Excuse-moi, est-ce que je peux t'interrompre sur les, par rapport aux réservations Il y aurait des remarques, peut-être ne réserver que sur le site du document ou alors la question c'est si ce serait possible ou pas de brider les réservations uniquement sur un site et pas sur tous les sites. Merci. Alors ça, c'est des questions qu'on a eues lundi. Et du coup, là on rentre dans de la, de la règle de, de, de fonctionnement complexe. Oui. C'est-à-dire que là, en fonction des SIGB, en fonction des réseaux et en fonction des trucs, c'est difficile de livrer quelque chose dans les meilleurs temps en prenant en compte toutes ces contraintes. Donc, pour le moment, en fait, on les a évacués. Après, ce module-là, comme je l'ai dit, il va évoluer. On verra par, par l'expérience que vous allez recueillir auprès de vos usagers comment, dans quelle direction on va aller. Pour le moment, on simplifie vraiment le plus possible. Et alors, la question de Michael, possible de bloquer les RESA 1 Peut-être avoir plus d'informations, sauf si ça te parle, Jean-Christophe. Les RESA A à... on, peut, on peut changer les règles dans le SIGB. Hein Après, oui, en fait, aussi. toutes les règles de, de gestion des réservations, elles sont. Euh, Bokeh, ils ne gère pas les règles de réservation. C'est les SIGB hein, qui. Qui gèrent tout ça. Yes, les règles. Là, en l'occurrence, ils ont Nanook. Ça veut dire que si, par exemple, ils disent que euh, les sites qui sont fermés sur lesquels on ne peut pas faire de réservation, ils peuvent très bien en fait, les faire disparaître de cette liste-là. Après, en fonction des SIGB, c'est plus ou moins euh, possible ou pas. Mais c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans des règles de, de, de, de gestion complexe pour le moment. Ok, merci. Ok. Ok. Alors, ça c'est pour l'expérience utilisateur, je réserve des documents. Toujours au niveau de l'utilisateur, en fait, donc là c'est pareil, hein, ça ne va pas beaucoup changer. Dans la partie mon compte, il va avoir en fait la liste de ses réservations. Donc, Là, en fait, on, on, on va quand même utiliser les web services des CGB pour, bah, pour, pour récupérer la disponibilité des documents, pour éviter que les gens, il y ait une confusion, le livre, il est en prêt, ils se déplacent pour aller le chercher quand même, et les choses comme ça. Donc, on va quand même euh, prendre en compte la disponibilité des documents, donc s'ils ont été mis de côté ou pas. Et du coup, dans l'écran de réservation, dans l'écran de réservation, sur chaque ligne, il y aura un petit bouton. Alors là, je crois que c'est des réservations de PNB. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment… Bon. Toujours est-il que sur chaque ligne, en fait, on pourra avoir un petit bouton « Prendre rendez-vous ». À partir du moment où on sait que le document est disponible et a été mis de côté. Sur le « Prendre rendez-vous », ça va envoyer un formulaire avec… Le jour, enfin l'abonné, il pourra choisir, vu qu'il est identifié, on n'a pas besoin d'avoir son identité et ces choses comme ça. On va récupérer, du coup, il va pouvoir choisir le jour de retrait et il aura un petit planning euh, avec les disponibilités des créneaux quart d'heure par quart d'heure. Donc, s'il y a déjà, par exemple, la bibliothèque, euh, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de 10h à midi. Si à 10h, il y a déjà trois personnes qui ont réservé le premier quart d'heure, ben, il n'est pas réservable. Pour, il passera à celui d'après, etc. etc. D'accord? Donc le, le, le, le module de réservation, ça va se faire un petit peu comme booking. Hein. En fait, vous aurez un calendrier avec euh, un petit peu plus précis parce qu'on sera sur du, du, du, du, du calendrier date plus euh, horaire, avec les créneaux sur les horaires. Et en fait, bah, du coup, il y aura un, un symbole couleur pour dire c'est réservable, pas réservable à ce moment-là. Il y a un créneau disponible. Euh, donc ça en fait on l'aura au niveau de chaque réservation c'est à dire qu'en fait quand il va le faire pour le premier vu que là tous les sites de, enfin, tous les sites de retrait c'est la, la même bibliothèque en fait automatiquement ça mettra le statut enfin il, il va associer tous les documents qui sont disponibles dans le même site au même rendez-vous pour, pour retirer les documents il y a aussi dans mon compte, une autre possibilité, ça veut dire qu'on va rajouter une entrée ici qui va s'appeler Mes rendez-vous. Alors, je ne sais pas si on, on va garder l'appellation Mes rendez-vous, mais on dit, disons qu'on euh, va l'appeler Mes rendez-vous il aura bah, du coup tous les rendez-vous Drive euh, qu'il aura pris. Par exemple, s'il a réservé des documents, euh, par exemple, on imagine les navettes, elles sont, euh, elles sont coupées. Il a réservé des documents dans plusieurs bibliothèques du réseau. Euh, mais comme les documents ne se déplacent plus, bah, du coup, il faudra qu'il prenne un rendez-vous drive dans chacune des bibliothèques qui proposent des, en plus ce service-là. Donc, il pourra avoir plusieurs rendez-vous. Et en fait, la fonction rendez-vous, on pourra l'utiliser pour d'autres choses parce qu'il y a des évolutions qui sont en attente, euh, notamment pour réserver euh, des salles, euh, des, euh, euh, du matériel, enfin bon. Des, euh, des créneaux pour être assisté avec un animateur multimédia, etc. etc. Donc on pourra l'utiliser cette fonction rendez-vous pour d'autres fonctions que le drive en plus. Bon, ça, c'est pas pour tout de suite, de toute façon. Mais voilà. Donc à partir de, du truc du, de l'entrée mes rendez-vous, il aura accès au même formulaire. Il pourra dire euh, dans, le, dans les rendez-vous, s'il y va sans passer par le module réservation, en fait, il pourra avoir une petite alerte comme quoi il y a trois documents disponibles. À l'hôtel Dieu, qui aura été mis de côté à l'hôtel Dieu. Ça veut dire qu'en fait, à partir de là, à partir de cette petite alerte qu'il va avoir ici, eh ben, en fait, il pourra aller créer son rendez-vous à partir de cet écran-là aussi. Alors, on peut considérer aussi, parce que comme, comme j'ai dit, nous, on ne fait rien redescendre pour le moment dans le SIGB, mis à part que le document il est réservé. Pour le moment, comme on ne fait rien redescendre dans le SIGB, ce qu'on va vous conseiller, ce qu'on avait un peu dit lundi après-midi avec l'équipe qui était, qui était présente, c'est qu'effectivement dans vos modèles de courriel dans les SIGB, ça vaudra le coup, surtout au début, enfin, surtout pendant la période de déconfinement, euh, si vous n'ouvrez pas au public et qu'il n'y aura que le mode drive qui va fonctionner, de mettre à jour vos courriels en mettant… Euh, vous pouvez euh, prendre rendez-vous pour dire vous avez euh, l'avis de réservation, comme quoi le document il a été rendu. Enfin, non, maintenant, il y a la quarantaine, mais il, il, a, il est disponible. En, fait, en tout cas, vous, vous allez avoir des courriels qui vont partir soit automatiquement, soit, euh, soit manuellement euh, de vos SIGB. Et dans le courriel, vous pourrez très bien dire… Donc je vous montre, hein, par exemple, si je me mets alors, sur n'importe quel écran euh, de mon compte, par exemple, mes favoris… Vous pourrez en fait donner l'URL. Alors, du coup, ça sera slash /abonné/slash le nom du, euh, du module. Donc, euh, peut-être rendez-vous. Vu qu'en développement, ils préfèrent les anglicismes, on pourra. Euh, enfin, ça sera. Toujours est-il que vous pourrez mettre l'URL pour qu'ils arrivent directement dans leur compte, dans l'écran de réservation des créneaux euh, de temps. Donc, ça, ça va être pour faire. Pour pousser, c'est-à-dire que l'abonné il n'est pas obligé, enfin, il n'a pas obligé d'aller euh, tout le temps sur le site pour voir en fait, si ces documents sont disponibles. Vous, avec vos SIGB, vous allez pouvoir les notifier. Et dans la notification, vous pourrez mettre le lien pour qu'ils aillent sur le portail dans le module de prise de rendez-vous. Alors, est-ce que ça serait envisageable d'utiliser ce système pour les accueils de groupe alors, il y a déjà un module qui existe pour l'accueil de groupe, qui sera peut-être l'occasion, euh, qui, pour, qui pourra être amélioré aussi. Enfin, du coup, oui, enfin, de, il y a déjà un module qui, que les BDP utilisent pour les rendez-vous, euh, pour les navettes, euh, enfin, pour les dépôts de livres euh, en bibliothèque. Je ne sais plus s'il y avait d'autres bibliothèques qui avaient essayé d'utiliser ce module-là pour, pour voir s'il convenait à l'accueil de classe. Mais du coup, on est sur un autre sujet. En tout cas, oui, en fait, il y a, il y a des possibilités de ce type-là et euh, il y aura sûrement des possibilités de ce type aussi avec le, le module Drive. Alors, dernière chose à montrer, pour les personnes qui seront bah, d'astreinte euh, au Drive et qui devront préparer les paquets, dans l'administration, dans l'administration, vous, vous aurez un module. Alors, on n'a pas défini encore où est-ce qu'on allait le mettre. Je pense qu'on on allait le mettre dans l'administration du portail. On aura une nouvelle entrée qui s'appellera Drive. D'accord. Elle apparaîtra que s'il y a au moins une bibliothèque qui a, été, qui a été mise en mode Drive. Donc, Quand je vais cliquer sur mode Drive, je vais arriver sur un, un écran où je vais pouvoir choisir, avant d'avoir la liste des documents à préparer, la bibliothèque concernée. et Une fois que je serai sur la bibliothèque concernée, j'aurai un petit calendrier pour pouvoir naviguer dans les jours, mais par défaut, il se mettra sur la date du jour et il va trier euh, sur la date du jour avec la possibilité de choisir sur quel créneau horaire. donc euh, Là, sur le, le cas qu'on a vu tout à l'heure, bah, celui-ci, je suis ouvert de euh, 10h-12h et on va dire que l'après-midi, ça va être 16h-18h. Du coup, j'aurai mes deux créneaux. Quand je vais cliquer sur le premier créneau, eh ben, j'aurai toutes les plages de 10 minutes avec la liste des personnes qui vont venir, qui ont réservé. Et sur chaque ligne, je vais pouvoir avoir un petit bouton cliquer pour pouvoir cliquer sur la liste des documents qui sont concernés. C'est-à-dire la liste des documents qui sont disponibles ou qui sont référencés comme disponibles par le SIGB après nous au niveau bokeh comme on n'est pas connecté euh, enfin on va récupérer la disponibilité des documents via le web service par contre euh, on n'a pas la certitude que vous allez que vous les avez réellement mis de côté ou pas toujours est-il que vous pourrez utiliser le module on va dire une heure avant l'ouverture du drive par exemple 9 heures du matin vous aurez la liste des personnes qui sont inscrites et pour chaque, chacune des lignes vous pourrez cliquer sur voir les documents et il vous fera la liste des documents que la personne Enfin, la liste des documents qui sont censés être disponibles que la personne a réservé. Là où on a une contrainte, c'est que pour générer cette liste de documents, en fait, on va être obligé de faire tourner des, euh, des, euh, un système de mise en cache la nuit. C'est-à-dire que pour le moment, donc dans la version 1, euh, le module drive, en fait, la possibilité de réserver des documents, elle se fera forcément à J-1 au plus court. On ne pourra pas réserver des documents le matin pour aller les chercher l'après-midi. On sait que c'est une grosse contrainte, on va essayer de voir en fait dans un deuxième temps comment on pourrait en s'appuyant sur les web services et cgb améliorer le temps de réponse pour avoir cette liste. Mais toujours est-il que pour le moment en fait on a cette contrainte pour pouvoir en fait livrer quelque chose dans les meilleurs temps. Euh, Alors, il y a une question aussi, est-ce qu'on pourrait faire un tu... export Excel, des rendez-vous et des réserves Oui, ça, effectivement, pour que vous puissiez vous balader dans les rayons, vous pourrez faire des exports CSV. Voilà, donc, donc possible d'imprimer derrière la liste. Et... Voilà, vous, en fait, un export CSV, ça envoie sous Excel et après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord Et y compris, surtout, la liste des documents, si vous devez vous balader dans les rayons pour aller chercher les documents par. Alors, du coup, pour répondre, alors du coup, c'était Émilie justement qui, qui, qui, qui voulait en fait cette fonction-là. On ne peut pas la garantir. Ça veut dire que par rapport à tout un panier, <coughs> à un lot de réservations que, que des lecteurs feraient, on ne peut pas leur garantir que tous les documents qu'ils ont réservés pourront être livrés lors du drive. En fait ils auront une, un aperçu, en fait, euh, du nombre potentiel de documents qui sont disponibles, qu'ils vont pouvoir aller chercher. Donc, libre à eux, à la limite, s'il y a des documents euh, qui sont encore en prêt ou euh, qui n'ont pas encore un statut mis de côté ou disponible, libre à eux, après, de temporiser le, le, le temps de rendez-vous, quoi. Mais pour le moment, il n'y euh, a, a rien dans Bokeh qui va nous permettre d'établir des règles de gestion pour dire, on va avertir l'usager qu'une fois que toute sa commande sera prête. Ce n'est pas possible. Enfin, pour le moment, on n'a pas de solution simple pour faire ça. Quoi. Alors, attends, je regarde, parce qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de commentaires par rapport à tout ce que tu dis avec des, des demandes de, de, et d'amélioration ou de, de compréhension. Euh, on vous répondra euh, on répondra à toutes, euh, à toutes vos demandes euh, par la suite. Hein, ne vous inquiétez pas, même si je n'arrive pas à poser toutes les questions au fur et à mesure. Il euh, y avait une question aussi sur euh, euh, le doublon entre le SIGD et Bokeh. Donc là, si tu es sur de Bokeh, tu listes les réservations que tu dois aller chercher. Euh, c'est pour le jour même et c'est pour le rendez-vous. Mais le, le lecteur a déjà été averti, il a déjà pris son rendez-vous. Est-ce que tu pourrais juste redire au niveau de l'information par mail le, le fait, le fait qu'on qu puisse établir la liste, euh, du coup, en fait, dans la vue admin, j'ai la liste des personnes qui vont venir à tel créneau et par personne, je peux cliquer sur la liste des documents. Euh, en fait, c'est une fonction qu'on a voulu parce qu'on ne maîtrise pas en fait, le, ce que vos SIGB sont capables de sortir derrière. Après, effectivement, si vous vous sentez plus à l'aise avec les CGB, donc effectivement avec Nanook, on a la liste des documents disponibles, on peut aller les scanner et ça va notifier les abonnés derrière. Après, moi, je ne sais pas comment ça marche dans Orphée, je ne sais pas comment ça marche dans Vsmart. C'est pour ça qu'on a voulu garder quand même en fait, cette vue liste pour pouvoir euh, laisser aux, aux, aux, aux personnes qui vont préparer le drive en fait, d'avoir au moins en fait, la liste quelque part des documents qu'il faut vraiment mettre de côté. Parce que dans le CGB, tu vas voir la liste des réservations qui vont être euh, disponibles. Par contre, il n'y a rien pour le moment qui va t'indiquer que cette réservation, elle est à mettre de, de côté pour tel créneau horaire. Donc c'est du côté qu'on beau... qu va rapatrier pour le moment dans les Oui. Alors, est-ce que la commande euh, alors... se vide automatiquement lorsque le lecteur a pris ses livres On est peut-être déjà un cran après. Comment est-ce que la commande se vide automatiquement lorsque le lecteur a pris ses livres eh ben, En fait, quand il prend ses livres, ça veut dire que vous lui avez prêté. Et en fait, si vous avez prêté la, la, la réservation, ça c'est dans tous les CGB, la réservation, elle disparaît. Après, on va garder une trace sur la journée en cours, comme quoi, en fait, on imagine... Euh, on n'a pas encore vu le scénario, mais comment on va afficher les rendez-vous sur la journée, en fait, si la personne elle est venue chercher, ça ne va pas forcément effacer sa ligne, en fait, on sera euh, sur les horaires d'après. Et après, comment on va naviguer de jour en jour, en fait, bah, ça va se déplacer dans le temps, ces listes. Après, peut-être que dans une V2 euh, proche de la V1, on pourrait dire que vous pourriez cocher... Euh, une case en, fait, en face de la personne pour que ça fasse un peu barré pour dire euh, c'est traité. Pour le moment, on ne l'a pas prévu. Alors, il y a une, une question d'Emilie, euh, de Doile, qui dit « Mais du coup, on avait dit qu'on envoyait le lien pour réserver son créneau après la mise de côté des documents dans le SIGB. C'est plus comme ça que ça se passe du coup ?» Si, ça se passe comme ça. Mais pour ceux qu'on a qui après pour encore une fois... Euh, dans Nanook, quand on met un, un document de côté, ça veut dire qu'en fait, Nanook, il sait que, ce, que cette réservation, en fait, qu'il qu y a eu une manipulation du bibliothécaire et qu'on a la certitude que le document a été mis de côté pour le lecteur. Ça veut dire qu'en fait, ça va générer des mails, des, des, des avertissements. Donc en fait, pour DOL, ça ne change rien. En fait. Ça veut dire qu'en fait, ça va pouvoir notifier euh, l'abonné. Mais encore une fois... Dans Orphée, je ne sais pas comment ça se passe. Et dans Décalogue, SIGB, je ne sais pas comment ça se passe. Et dans Vsmart, je ne sais pas comment ça se passe. Euh, C'est Jean-Paul, j'avais une petite question moi, concernant le, le choix du rendez-vous. Oui. Euh, Est-ce que tu vas proposer une date infinie pour euh, retirer le document ou pas Sachant que dans Nanook, euh, la durée de validité d'une réservation est paramétrable et variable suivant nos paramètres Oui, ça veut dire que dans, dans Nanook, par exemple, la durée de validité d'une réservation, euh, elle, elle se calcule à partir du moment où la personne a été notifiée par mail ou par courrier. Euh, pour le moment, on n'a pas mis de variable de ce type-là non plus. Du coup, il faudra voir, en fait, euh, soit, soit dans les évolutions futures, on est capable de dire au SIGB, attention, c'est un mode drive, et du coup, la règle de gestion de validité de la réservation, elle doit être euh, limitée, ou soit c'est l'inverse, en fait, il faut qu'on récupère euh, via web service euh, quelle est la durée de validité de la réservation pour en fait. Euh, le plus logique, c'est que le SIGB, je pense, remonte euh, quand. Il sache qu'il est en mode drive et quand il est en mode drive, il, il remonte au niveau du web service un, un créneau, une période sur laquelle l'utilisateur pourra réserver. C'est ça. c'est ça. Mais pour le moment, comment en fait on de sait façon, le... le service peut de toute façon donner la date limite de, de retrait de la réservation, quel que soit le mode. C'est toujours une info qui existe. Et ça peut être utilisé là pour limiter les réservations. Ouais, mais après au début on ne sait pas si tous les créneaux seront pris sur, sur l'intervalle. Du coup, pour le moment on ne met pas de de, de de limite de ce type-là. Euh... Oui, mais après ça va être élimi euh, La réservation va être annulée dans le SIGB, donc il faut quand même bien le se ouais. cohérent. Pas de souci quoi. Ouais. Si c'est pas pris en cas, compte, euh, pas pris pas les en gens vont se plaindre quoi. Ils auront pris rendez-vous Ils ils pourront pas retirer leur, leur réservation parce qu'elle elle a été issue. quoi. Ben, ça dépend en fait si, si les paquets ont été préparés à l'avance. Ben, rien n'empêchera que l'abonné, euh, il prenne un créneau qui est en dehors du délai de retrait. Donc, ça veut dire que si je veux que ça soit compatible tout SIGB, il faut que je rajoute une variable dans… Ben non, parce que du coup, en il fait, n'y a rien qui va empêcher le SIGB de… Si, si, si. Non, c'est que pour chaque ligne de réservation, tu, il faut que tu aies l'info de la date limite de, de retraite. De retraite. Mmh. Par yes. contre, du coup, euh, si tu veux prendre un rendez-vous pour plusieurs réservations, il faudra jouer là-dessus aussi. Ouais. Oui, il y a Michael qui voudrait être sûr qu'une personne peut réserver, par exemple, ses livres, prendre rendez-vous et avoir ses bouquins et pas se retrouver sans aucun livre de dispo pour son créneau. Euh, alors ça, c'est toujours des scénarios qui peuvent arriver. Mais normalement, s'il était notifié euh, comme quoi vous aviez déjà mis la réservation de côté pour lui, il est sûr d'en avoir au moins une vu qu'il a reçu un mail comme quoi euh, il y a une réservation qui a été mise de côté pour lui, qui est disponible pour lui. D'accord. Après, il peut que vous ayez perdu entre-temps le document et qu'il se retrouve sans rien. peut peut préparer des paquets de secours au cas où. Et par rapport à l'annulation d'un rendez-vous le jour même du retrait, est-ce que ce sera visible côté portail du coup Tu parlais d'un délai de latence de un jour. Alors, c est, c est le délai de latence, il est pour la… la en fait, je peux prendre rendez-vous que pour demain. Je ne peux pas prendre rendez-vous okay. après-midi. Euh, la question de l'annulation du rendez-vous, on ne l'a pas encore trop traité. Ok. En fait, l'annulation du rendez-vous n'a pas d'impact en fait, sur, sur les documents réservés. Ça veut dire que ça ne redescendra pas dans les... Par, par contre, il y aura un impact sur le planning de retrait. Il y aura un impact sur le planning. Mais ils pourront supprimer un rendez-vous. Mais s'ils suppriment un rendez-vous, ça veut dire qu'ils seront obligés d'en reprendre un. Mais est-ce qu'ils peuvent supprimer un rendez-vous le jour même On verra, on verra quand, on va, quand on en sera à ce niveau-là de développement pour... Il y a une question de FP, c'est est-ce que pour les réserves par téléphone, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour un, pour un abonné qui n'est pas familier avec, euh, avec Internet Il faut savoir que dans Bokeh, vous avez une fonctionnalité qui vous permet, de, en tant qu'administrateur, de, euh, de faire des actions à la place d'un lecteur. Du coup, il faudra voir euh, si on peut l'utiliser dans ce cas-là. C'est hors V1. On a, évoqué le, le, on a évoqué le sujet. Euh... C'est un petit peu lié aussi à l'évolution du module activité pour qu'un qu qu bibliothécaire qui n'est pas forcément féru du, du back office de Bokeh puisse rajouter des choses directement à partir de l'interface publique, c'est-à-dire faire une réservation comme pour, avec prise de rendez-vous pour. Mais ça, en fait, pour le moment, pour la, la, la, la livraison V1, on, on a évacué. c'est un module qui arrivera plus tard, quoi. Enfin, c'est une possibilité qui arrivera plus tard. Alors, il y a plusieurs questions sur les délais. Donc, Malheureusement, on ne sera pas prêt pour le 11 mai. Hein. Donc Là, on a, on a commencé à travailler dessus. Euh, il va nous falloir deux, deux itérations de développement pour avoir une première version. Euh, et donc, Au mieux, ce sera prêt euh, quoi vers le, première version, vers le 20 mai, c'est ça euh, Attends, je calcule en sprint. On est… Non, on a commencé le 27, c'est ça, oui, Donc plutôt, enfin fin mai, quoi. Malheureusement, euh, voilà. On, après, on fonctionnera de façon, euh, de façon itérative. Oui, ça sera 20, 20, dernière semaine de mai, vraiment. Euh, et comme je disais, en fait, on est, euh, c est, c est, c est on est dans la, dans la version optimiste. <rire> vu, vu, euh, vu l'engouement, en fait, ça veut dire, on, on a stoppé tous les autres chantiers. Euh, on est en train de stopper tous les autres chantiers en cours sur Bokeh. Ça veut dire que sur ce sprint-là, sur la quinzaine, on a la moitié des développeurs qui travaillent sur le sujet. Et le prochain, en fait, il y aura pratiquement toute, toute, toute la force de développement qui sera sur le sujet. Alors, à la question de Hélène, est-ce que ce sera gratuit euh, Donc là, le, notre, notre politique, c'est euh, jusqu'à fin juin, de toute façon, ce sera gratuit pour tout le monde, euh, puisque là, on euh, ne sait pas exactement jusqu'où on va aller fonctionnellement et puis on va euh, donc euh, fonctionner de façon itérative. Euh, et, euh, et donc, à partir de, de l'été, en fonction de la complétude de ce qu'on a fait, euh, bah, ceux qui voudront euh, conserver le, le module, ça, euh, on, on vous demandera sûrement euh, une, une participation en termes d'abattement sur le contrat de maintenance, un abattement sur le contrat de maintenance pour maintenir le module. Voilà. Donc de toute façon, il sera gratuit pour tout le monde et accessible à tout le monde, euh, donc dès, dès la fin mai euh, et pour tout le mois de juin. Et puis, euh, et puis, donc en fonction, à partir de courant juin, on vous dira bah, si vous, si le module vous, conserve, vous souhaitez conserver euh, son utilisation. Euh, donc, quel est, le, quel est le tarif pour l'utiliser pour dans la durée Et là, ce sera du coup un avenant sur les contrats de maintenance, je crois. Voilà. Est-ce que tu pourrais juste redire euh, euh, le, le processus pour un, un lecteur euh, donc, il fait sa réservation. Il y a une inquiétude du fait de, de se dire que s'il fait une réservation sur un document et qu'il a un rang, euh, il est assez loin, il puisse quand même euh, réserver un, un rendez-vous pour le lendemain et, et se retrouver sans... On ne pas pas peut pas prendre un rendez-vous pour un document qui a autre chose qu'un statut disponible. Euh, merci ça, pour ah, la précision. Ça, quasiment tous les SIGB sont capables de nous donner cette information là dire ouais. que quel que soit le SIGB, dans la fiche lecteur, on est capable de savoir si la réservation elle est bien disponible ou pas. Donc, on va se baser en fait, sur ce que la donnée SIGB que les que SIGB vont nous envoyer. Donc, en fait, il ne peut pas prendre rendez-vous sur un document qui serait en prêt. Donc, disponible égale mis de côté, euh, pose la question, pose demande Antoine. Alors, mis de côté pour les utilisateurs de Nanook. Et après, pour les autres, les autres SIGB où il n'y a pas ces deux nuances, euh, ça sera disponible, disponible. Ça veut dire que le disponible, il veut peut-être dire aussi bien en, encore en rayon que mis de côté. En fait, euh, voilà, pour le moment, la notion, euh, la différence entre mis de côté et disponible, je crois qu'on l'a avec Nanook, je crois que même pas. Je ne suis même pas sûr qu'avec Coa, on l'est. Et avec la question des quarantaines là, qui seraient appliquées euh, à certains documents à leur retour avant d'être euh, à nouveau disponibles en prêt, ça pourrait se gérer comment Donc ça, c'est plutôt côté SIGB. Je ne sais pas si Jean-Paul Jean a eu des échanges avec euh, quelques médiathèques. Donc, il y avait des choses qui avaient déjà été imaginées. Euh, je ne sais pas jusqu'où, Jean-Paul, si tu veux en parler. Euh, du coup, on va pouvoir euh, activer des... Des fonctionnalités qui sont de bloquer euh, l'envoi bloquer de mail pour une réservation qui devient disponible au retour pour euh, éventuellement appliquer une période de quarantaine. Euh, D'autre part, dans la partie les différents écrans, on va visualiser les réservations, qu'elles soient disponibles, annulées ou autres. On va pouvoir visualiser une colonne qui sera la date de dernier retour du document. Et donc, euh, on pourra trier sur euh, cette ligne, cette information-là, pardon, pour exclure éventuellement les documents qui sont rentrés depuis moins d'une semaine. Quoi. Ou les au moins les triés par date de retour pour appliquer la date de quarantaine et ne pas éditer de lettres de réservation qui déclencheront la disponibilité pour ces documents là. Et est-ce que par contre tu n'as pas prévu pour l'instant de code activité quarantaine qui apparaîtrait du coup sur le portail qui empêcherait, par exemple, de réserver un document non, après, euh, la question est une demande de support de je ne sais plus quel mouffe sur Loire, je crois, qui est arrivé aujourd'hui concernant ce point-là. Euh, ce qui me gêne actuellement, c'est si on change le code d'activité, on ne mémorise pas le… Enfin, il faudrait savoir, euh, avoir un moyen de revenir au code d'activité de moins un puisque euh, Sinon, on va perdre l'information. Il faudrait un mode ça. un petit peu comme les nouveautés de périodique. Ou ce serait, euh, de façon temporaire, il a… Un... Un statut quarantaine à la date de retour pendant un jour. Quoi. Oui. En tout cas, c'est pas développé. La 87 qui devrait être déployée quand, quand on le souhaite, gérera, si tu gérera ces deux notions de date de, de dernier retour et la possibilité d'inhiber l'envoi lorsqu'un document devient disponible. Mais voilà. Du coup, là, il y en a qui demandent ça signifie qu'il faut passer le retour avant la mise en quarantaine Allez, le Nani, en il aura pas de enfin, Il n'y a pas de distinction en fait. Hein, il n'y a, a pas de changement au niveau, au fonction, au niveau métier il n'y a pas de changement sur l'exemplaire quand on va le retourner. Il n'y aura juste pas d'envoi de notification comme quoi le document est réservé si on a inhibé les envois. Et voilà. Et par contre, euh, ouais, dans les listes des différentes réservations, on aura la date de dernier tour. Donc C'est là qu'on qu fera manuellement le, la règle de gestion de pas ne pas notifier un abonné si le document est retourné depuis, a été rendu depuis moins d'une semaine. Par exemple. Après, après moi, à mon niveau, je pense qu'il n'y a rien qui empêche de le réserver. C'est juste qu'effectivement, il faudrait que l'usager sur le portail il puisse avoir l'information comme quoi il ne pourra pas l'avoir dès le lendemain. Quoi. Alors que ce soit un statut ou, ou je ne sais pas, quand, si tu ne veux pas utiliser un code d'activité, tu sais, quand il y a marqué réservé, en fait, on le sait dans le portail. Oui, mais donc ça, ça se paramètre. Euh, typiquement, dans un, dans un client donné, peut-être qu'ils voudront mettre une semaine de quarantaine, d'autres non. Donc, euh, ouais. Je pense qu'il y, y aura du paramétrage propre au Drive à développer à terme côté Nanook pour gérer tous ces cas-là. Est-ce que quand on réceptionne un document d'un autre site, est-ce qu'on applique la quarantaine, des choses comme ça aussi, dans un réseau Alors, est là, on oui, tient oui. Compte, Ou est-ce qu'on tient compte seulement de la date de retour par Alors là, il y a Émilie qui vient de lancer un, une, une cabale en demandant oui. des traitements par l'eau sur les règles de prêt. Tout le monde est d'accord, mais je sais ça me <rire> paraît extrêmement compliqué. Il euh, faudrait faire évoluer l'objet tarif pour euh, modifier en masse euh, au moins ou euh, la vue liste des tarifs pour mais bon euh, pourquoi pour une durée de réservation pour euh, quoi exactement du coup oui, vous voulez prendre la parole peut-être Émilie J'ai activé votre micro Émilie Ton micro ne fonctionne pas. Euh, je... Oui. Oui. Oui. Bon. Euh, oui L'idée c'était de modifier. Donc bonjour à tous. Hein c'était de modifier les nombres de prêts, durée de prêts, durée de nombre de réservations, etc. Qu'il va falloir modifier pour chaque règle de de près de chaque tarif oui ben, faudrait pouvoir euh, appliquer de manière euh, de manière euh, multiple dans la vue liste je pense on avait une fonctionnalité je sais plus si elle est toujours d'actualité dans les dans les tableaux pour euh, au niveau du titre de la colonne pouvoir changer une information euh, une valeur de sur tous les éléments de la liste donc euh, je pourra appliquer ça oui. Parce que nous, on a à peu près un peu plus d'une centaine de règles. Donc, s'il faut les changer dans un sens et les rechanger dans l'autre sens, ça va être un peu compliqué. Par contre, c'est vrai que pour un, si pour un tarif, toutes les valeurs sont identiques, ok. par contre, si une règle indique une durée de, de 10 jours et l'autre de 15 jours, ça va être plus compliqué. Ouais. Oui, il faudrait faire du remplacer par, euh, trouver une valeur et remplacer par… Oui, on pourrait faire ça. On pourrait prévoir ça. Après, ça demande un peu de développement, du coup. Il faut savoir si c'est une priorité pour l'ensemble des médiathèques ou si c'est des cas particuliers. Je sais pas. Si c'est un cas particulier, on pourra toujours faire une, une mise à jour sur demande ponctuelle euh, des tarifs en question. Ah, top. Ben, J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi. En fait, ça peut être aussi visiblement utilisé quand il y a des changements dans les tarifs pour les pour l'été ça, ça, euh, ça c'est une problématique où il faudrait pouvoir basculer d'un mode à l'autre facilement au niveau des tarifs sans avoir à les éditer en fait. Juste avoir un, un mode été, un mode confinement, un mode normal, et du coup, une fois qu'on choisit ce mode là, ça basculerait sur, sur l'ensemble des tarifs, on va dire. Donc, il y a, a quelqu'un qui repose la question, il y a eu plusieurs personnes qui, qui pour gérer la quarantaine, suggèrent de, de ne passer les retours qu'à la fin de la quarantaine. Euh, donc, donc, ça, ça veut dire qu'en gros, il faut, il faut mettre une tolérance supplémentaire du coup sur les, les, les retards, sur les courriers de retard, puisque les, les documents vont être considérés comme non, non, non retournés. Euh, mais voilà, facile. le risque, c'est ça, c'est que du coup, les... Les courriers de retard, de rappel, ne seront pas forcément pertinents. Hein, si vous gardez les documents en quarantaine alors qu'ils ont été rendus. Certains auraient dû avoir un rappel, ils ne l'auront pas, et d'autres… Euh, voilà. Et d'autres le recevront alors qu'ils auront rendu euh, les documents. Si on rallonge, non, mais du coup, euh, ouais. ça laissera un peu plus de marge pour ceux qui sont réellement en retard, déjà, c'est sûr. Alors, il ne suffit pas de décaler l'envoi des courriers de la durée de la quarantaine. Hein, parce que si vous aviez un document qui était déjà en retard et qui a été rendu, euh, ben pendant dix oui. jours, vous allez renvoyer le courrier et en fait, le document a été rendu. Est-ce qu'on ne peut pas créer un pré-quarantaine non, non. Oh, de... Au retour du mais bon coup, ça c'est du côté du SIGD c'est plus du côté de bon, Bokeh ouais c'est ce, ce que vous êtes en train de troller euh... en ouais, train de hacker ton ton ouais, pour les autres ouais. SIGD ça les, ça, ouais, du coup, ça les intéresse pas euh, du coup on va peut-être recentrer les questions juste sur le module alors moi j'avais fini la présentation hein, du coup il était euh, voilà on va faire quelque chose d'assez basique comme je l'ai euh, montré plutôt recentrer les questions sur, euh, sur le module uniquement Bokeh même si les questions SIGB étaient intéressantes. Je ne les vois pas, les questions. Alors, attends. Ne, ne, ne peut-on pas récupérer le panier de la liste de prêts de chaque carte pour ne pas manipuler les deux Ah non, ça, c'est toujours en lien avec la quarantaine. Euh, pour l'instant, euh... Et pour la V1, le rendez-vous sera réservation par réservation. Je n'avais pas écouté un petit laps de temps, du coup j'ai loupé un peu. Ah euh, Non, ce que j'ai dit, euh, du coup, attends, je vais retourner dans mon compte. Je voulais vous montrer qu'en magasin de thème, on allait le faire aussi, mais à la limite, ça, ce n'est pas très important. Euh, du coup, dans, dans, euh, dans les réservations, en fait, si via l'écran de réservation, du coup, on aura un bouton en face de chaque ligne. Et là, comme le site de retrait, c'est le même. En fait, une fois que je vais prendre rendez-vous sur la première, en fait, il va l'affecter euh, aux trois, à tous les documents qui ont un statut disponible et qui sont euh, liés mmh. au même site de retrait. Ce qui va nous permettre, en fait, dans la vue, euh, donc retour à mon compte, quand on sera dans la partie euh, « euh, Mes rendez-vous » ici, quand on, va, quand on va rajouter un bouton, dans mes rendez-vous, en fait, si l'abonné ne passe pas par le, la vue réservation pour aller prendre rendez-vous, il pourra aller le faire directement dans rendez-vous et il aurait une petite alerte avec euh, trois documents disponibles à tel lieu, euh, mmh. un document disponible à où tu mets. Il pourra prendre rendez-vous lieu par lieu. J'ai une question par rapport au portage à domicile. Et ben, du coup, effectivement, on avait un peu... Hum, parler de ça avec, euh, avec Cognac aussi qui était là lundi. Euh, comme quoi il y a une extension possible à envisager pour le portage à domicile mais qu'on qu n'a pas pu faire rentrer euh, aussi facilement que ça dans, dans la V1. Donc on l'a écarté pour le moment. Et il y a aussi une demande éventuellement d'ajouter son rendez-vous à son agenda perso. Ah... Euh... Un petit, un, petit, un petit fichier icale euh, téléchargeable ouais oui bah je, je le note après on verra si dans la v1 on peut on peut le rajouter facilement ou pas icale ajouter le même bouton que dans les articles quoi enfin dans les articles euh, dans les événements quoi il y aurait une demande pour repréciser les étapes de notification pour les lecteurs. Euh, alors, euh, je reviens sur la question. Euh, pour les lecteurs d'une part et les bibliothécaires d'autre part. Si tu veux juste reprendre le, le, le chemin euh, de, du lecteur qui réserve ses livres, qui prend rendez-vous. Alors, là, là. Ouais bien Moi je connais bien Nanook et du coup je sais que le fonctionnement Nanook va nous permettre de différencier ce qu'est une réservation disponible, donc en rayon, d'une réservation qui a été mise de côté. Euh, quand un lecteur il va réserver dans une bibliothèque avec un ITGB, en fait, qui va nous donner que le statut de disponible ou pas disponible du document, il se peut qu'il ait accès à la prise de rendez-vous immédiatement pour les documents qui sont disponibles. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, nous, euh, euh, que le document soit en rayon ou qu'il soit mis de côté, vu qu'on ne le sait pas, bah, du coup, on va lui débloquer la fonction prise de rendez-vous. Ça veut dire que un lecteur, euh, je pense par exemple à, à Moulin euh, Paulien qui avait posé la question sur la liste pour comment, euh, comment euh, autoriser la réservation de, de documents disponibles à partir du moment où le SIGB va nous dire euh, qu'on peut réserver des documents disponibles et qu'en plus le statut de réservation c'est que le document est disponible du coup il n'y a rien dans Bokeh qui va empêcher le lecteur de, de pouvoir procéder à sa prise de rendez-vous quasi immédiate. S'il retourne dans euh, mes réservations, il peut ou il pourrait prendre le immédiatement. D'où l'importance dans le back-office de la liste drive avec euh, la possibilité pour le bibliothécaire de préparer le panier correspondant. Quoi. Et aussi, du coup, ça tombe bien qu'on ait une temporisation de J-1. Est-ce que j'ai répondu à la question Ça a l'air d'aller. Euh... Alors il y a une question, est-ce qu'on peut limiter la réservation des documents à un par document En gros, les lecteurs ne peuvent réserver que les documents disponibles et pas les autres. C'est le principe général du drag. je mets dans mon panier ce qui est disponible et je prends rendez-vous pour le récupérer. J'ai peur que mes lecteurs réservent des livres, les pensants dispo et que je me retrouve avec 58 résas sur les BD jeunesse par exemple. Eh ben, en fait, au moment où il va prendre rendez-vous, le lecteur, il verra en fait, la liste des documents concernés par le rendez-vous. Ça veut dire que s'il en a réservé 50 et qu'il n'y en a que 3 de disponibles, ben, il verra qu'il plus que pour 3. Qu il... il y a encore des, des réflexions là sur par rapport euh, au portage euh... Est-ce qu'on peut limiter le nombre de résa par lecteur Oui, mais ça, c'est du SIGB, C'est du SIGB, d'accord. Donc, ce n'est pas du côté Nanook. Euh, du côté Bokeh, pardon. Côté Nanook ou dans votre SIGB, mais à Marennes, par exemple, vous avez Nanook, vous pouvez limiter le nombre de réservations pour un exemplaire donné et le nombre de réservations pour un abonné donné en fonction de son tarif. Moi, je pense que c'est des règles de gestion qui sont dans tous les SIGB. Il y a une question par rapport à, au J-1, si c'est en date de jour ou en H-24, pour ne pas que les réservations soient faites à 23h et que le rendez-vous soit le lendemain à 9h du matin. Alors, on est dépendant du traitement de nuit. Donc, en fait, en gros, on saura euh, si le traitement de nuit, il a eu lieu ou pas. C'est-à-dire, en gros, à 23h, si le traitement de nuit, il n'a pas, euh, pas, pas encore été lancé. Euh, parce qu'en fait, c'est tous les traitements cosmogrammes, euh, recalcul des facettes, enfin, tous les trucs qui se passent la nuit euh, dans vos catalogues. Euh, donc, en fait, si à 23 heures, le traitement, il n'a pas été lancé, bah, du coup, il pourra réserver pour le lendemain. Euh, à 4 heures du matin, il y a de grandes chances que ça soit encore pour euh, le lendemain. Enfin, ça sera euh, pas le… À 4 heures du matin, le traitement, il s'est lancé, donc ça sera pour, euh, pour le jour d'après, enfin, oui, compris. Sinon, il y a aussi une question sur est-ce qu'un usager pourrait prendre rendez-vous en n'ayant pas du tout de documents en réservation, dans le cas où en fait, il souhaiterait venir récupérer un panier surprise. Donc c'est des pratiques qui peuvent se faire dans certaines bibliothèques. Alors, c'est des extensions possibles. Euh, voilà, du coup, on ouvre la porte à énormément d'extensions. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, il y avait aussi la possibilité. Euh, sur certains sites, et ça, normalement, on va devoir le faire pour, pour certains projets en cours, pouvoir réserver un créneau, par exemple, avec un animateur multimédia pour m'aider à faire mon CV. En fait, ça, c'est des fonctions qui vont arriver dans Bokeh Donc, on va euh, utiliser ce module rendez-vous pour, et, et pour aller euh, récupérer des documents en mode drive, mais aussi, en fait, pour prendre rendez-vous avec un animateur multimédia, prendre rendez-vous pour, euh, je ne sais pas quoi, pour réserver une salle, prendre rendez-vous pour… Euh, … <rire> Mais ça, c'est vraiment dans un second temps. Euh, je réagis aussi il y a trois donc cette fois-ci, c'est pas Émilie, c'est Géraldine, c'est bon, toujours la même région, hein, qui lance le, le sujet là, sur la RESA sur les blocs dispo. Euh, donc là, c'est encore du SIGB. Euh, on a des, des évolutions dans Nano qui sont prévues. Sont pas encore pas encore développé euh, alors la demande à l'époque c'était pas tout à fait dans le même sens mais, mais pour différencier euh, une les quotas de réservation en rayon et les quotas de réservation sur des documents empruntés euh, mais le sens de la demande qui était, euh, était exprimée par le, le projet pour lequel on développe ce on, on, fait, on avait prévu cette évolution c'était que euh, c'était de limiter en fait les réservations en rayon euh, pour que les, les bibliothécaires vont limiter le mode Drive. Euh, donc là, la, le contexte a un petit peu changé. Donc comme on ne l'a pas encore développé, il faut qu'on voit comment on va le faire. Mais l'idée, c'est bien d'avoir deux compteurs indépendants euh, sur les, les réservations euh, et avec des règles différentes pour des réservations en rion, des documents en rayon et des documents en cours de, en cours de prêt. Ouais, et il y avait eu une autre demande de développement. Je ne sais plus si c'était lundi ou avant. Euh, comme quoi, il faudrait qu'on puisse aussi notoriser mmh. les réservations que, les que sur des documents disponibles. C'est-à-dire bloquer toutes les réservations des documents en prêt ou des, euh, des trucs comme ça. Oui, c'était encore une demande jurassienne. C'est possible. Ah, pas… Il y a, il y a des, ce sont plutôt des questions SIGB en lien avec Nanook. Euh, je ne sais pas s'il y avait encore des questions plutôt liées à, à Bokeh. Bah après, on peut rester sur le créneau. S'il n'y a plus de questions pour les, les usagers Bokeh, euh, ceux qui n'ont pas Nanook, ils vont peut-être pouvoir être libérés. Et puis ceux qui veulent rester pour des questions. SIGB, parce que c'est important aussi, cette histoire de quarantaine et de choses comme ça, peuvent rester. Donc, euh, moi, je mets le lien sur le chat pour le questionnaire de satisfaction, éventuellement pour ceux qui auraient eu toutes les informations, euh, en tout cas concernant bokeh, et on peut peut-être rester sur, euh, ouais, sur des questions plus euh, naniques. Alors, du coup, je vais vous redonner la main. Enfin, je ne sais pas qui c'est qui veut partager son écran, mais du coup, euh, euh, je vais vous redonner. Tu peux arrêter le partage d'écran et puis euh, et nommer en co-animateur euh, co euh, Jean-Paul ou. Moi Ok. Jean-Paul est toujours là. Je suis là, je suis là. Hop, co-animateur Jean-Paul. C'est bon. Et Arnaud, c'est quoi C'est admin euh, Je suis Arnaud, moi, normalement. Arnaud, il est, en... il est en quatrième. Donc, pour ceux qui veulent rester oui, y pour de discuter... De... Il n'y avait plus de questions sur Bokeh et sur Bokeh, non, on était plutôt sur les questions Nanook, donc c'est pour ça là. Si euh, s'il y a d'autres personnes qui ont des, des questions plus reliées à Nanook, on va pouvoir prendre un temps spécifique. il y avait une question, je ne sais plus quelle personne qui redemandait si on pouvait interdire la réservation sur les documents en prêt, c'était la réponse de Café Arnaud pour pouvoir distinguer les quotas de réservation des documents disponibles et des documents non disponibles donc actuellement on ne peut pas interdire la réservation de documents auprès Et donc, il y a encore des questions sur l'impact d'un statut quarantaine. Euh, bah, en tout cas, bah, si on le fait, moi, ce que je comprends, euh, soit vous le faites aujourd'hui manuellement, mais du coup, ça va vous demander beaucoup de manipulation, et du coup, d'un point de vue euh, sanitaire, ce n'est pas extraordinaire puisque, du coup, vous allez manipuler plus les documents qui, euh, qui auront été… Euh, euh, il va falloir les doucher une première fois euh, euh, pour changer le statut et puis après une deuxième fois euh, pour les remettre en… en documents disponibles quand vous allez les remettre en rayon et après il faut qu'on voit si euh, euh, quel est le, le coût de développement euh, si on si on automatise ce, cette gestion de quarantaine mais aujourd'hui c'était pas on n'avait pas analysé ça après pour éviter les manipulations tu pourrais passer en recherche avancée en recherchant sur la date de dernier retour éventuellement pour oui pour... ouais, ça on pourrait le faire effectivement par euh, on pourrait peut-être déjà vous fournir une, un mode opératoire en passant par le module de recherche avancée. Oh. Mais il faudrait quand même mémoriser ou ré pouvoir récupérer le, le code d'activité. Je <rire> ne <non> <rire> t'entends pas. Oui, je me suis mis en quarantaine aussi. C'est le bureau virtuel. En attendant, dans la lettre de Reza, on mettrait un lien vers un, un Google Docs ou peut-être plutôt un Doodle. Euh, ça fait partie des questions. Euh, tout, tout, tout, tout, tout. Alors, on avait regardé Doodle, c'est pas très... Il y a Framadite. C'est pas, hein, pas, pas vraiment adapté, oui, Framadite, c'est pas vraiment adapté en fait, pour euh, demander des rendez-vous sur un créneau. Il y a par contre, je ne sais pas si vous l'avez reçu, Gladys qui a envoyé un mail hier ou ce matin avec un certain nombre d'outils open source. Il y a Moodle par exemple, mais bon, ça demande quand même du travail et du paramétrage, mais qui permet de, de s'inscrire à des créneaux. Et sur Bokeh, on ne peut pas interdire la réservation d'un document emprunté Normalement, toute l'interface est côté nano, toute l'intelligence métier. Après, je ne sais pas si Arnaud peut compléter. Pardon, j'ai pas entendu la question. Est-ce que le, le fait d'interdire de réserver un document emprunté est, est paramétrable côté bokeh Non, non c'est le SIGB qui, qui dit qu'est-ce qui est, qu est qui est empruntable qu'est-ce qui est réservable Pardon. Et sinon, on pourrait cacher les boutons réservés quand il y a une date de retour en CSS euh, Je ne sais pas. Là, je... Là, pour le coup, il faudrait faire revenir. Euh... Je, Christophe. Donc, alors, un statut de doc réservé se mettrait indifféremment sur un doc en rayon et un doc en prêt. Euh, si on augmente le nombre de dossiers de raisin. Reserve que les documents empruntés. Oui. En retour, en quarantaine au lieu de disponible. C'est quoi les documents d'IT Ah oui, les documents qu'on qu passe au retour. Euh, bah, ça aujourd'hui. Euh... Non, non aujourd'hui c'est pas. Dans la version actuelle de Nanook, c'est pas possible. Donc, on va regarder, on va réfléchir si on trouve une solution, des solutions simples pour améliorer ça. Mais dans la, dans la solution actuelle, c'est pas possible. Alors, si vous avez des demandes vous, euh, ou des questions, vous utilisez le formulaire. Et puis, euh, vous avez aussi les listes de discussions euh, web. Euh, Nanook, quand c'est pour Nanook, Bokeh, quand c'est pour Bokeh. Euh, donc, par mail pour échanger entre vous et, euh, et puis nous, on les, on les suit et on essaye aussi de, de, de nous adapter. Merci à tous.